Une stratégie qui est complètement négligée par les coachs, c'est tout simplement ce qui marche depuis 10, 15, 20 ans, c'est le marketing par email. Alors, c'est pas hyper glamour comme ça, à notre époque, de vous dire d'envoyer des emails. Maintenant, vous avez le choix entre le glamour ou ce qui marche et ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs et de vivre de votre passion. Ok Bon, je suis un peu dur quand je vous dis ça, mais l'idée, c'est de mélanger les deux. Je suis pas en train de vous dire de juste faire quelque chose, qui marche et de ne pas prendre du plaisir. Faites les deux. Mais par contre, c'est sûr que si vous ne faites pas ce qui marche, ça va être difficile pour vous de développer votre business. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. Et dans cette vidéo, du coup, je vais vous présenter comment générer, comment créer du contenu par email et pourquoi c'est important. Et euh, en dessous de cette vidéo, je vous présenterai aussi comment aller plus loin si vous voulez développer votre marketing par email. Donc, pourquoi le marketing par email Parce qu'aujourd'hui encore, quand vous envoyez un email, il y a 15 à 25 de taux d'ouverture. À part les SMS et les messages sur WhatsApp, vous n'aurez aucune action marketing qui vous permettra de toucher autant de gens quand vous cherchez à les contacter. Le problème, c'est que… Alors, vous pouvez utiliser WhatsApp et les SMS. Hein, Je n'ai pas de contre-indication à ce niveau-là, si ce n'est que les SMS, c'est très dérangeant et ça peut être énervant si vous en abusez. Euh, et puis WhatsApp, bah, c'est plus un outil de relation un à un, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour parler à 10, 15, 100, 1000, 10 000 personnes. Donc, il nous reste du coup les emails. Alors, il nous reste peut-être les chatbots, mais ça, c'est tellement compliqué à mettre en place qu'il y a tellement d'incompatibilité euh, parfois entre les, les plateformes. Et puis, selon moi, ça met beaucoup de temps. Donc, c'est quelque chose à utiliser quand vous avez peut-être un certain business déjà. Mais si vous êtes plutôt au début, Concentrez-vous sur le marketing par email. 15-25% de taux d'ouverture, c'est la garantie que quand vous cherchez à communiquer, il y a au moins 1, 5, euh, une, à, euh, une personne sur 5 dans votre liste email qui sait ce que vous communiquez. Et en plus, vous pouvez envoyer des emails après à ceux qui n'ont pas ouvert. Donc vous allez gagner 5 à 10%. Donc vous allez pouvoir toucher trois personnes sur 10 dans votre liste d'emails. Du coup, pourquoi on fait ça? Parce que c'est hyper frustrant quand vous publiez une vidéo YouTube, un podcast, une publication Instagram, vous avez mis du temps de l'effort et il n'y a personne qui le voit. Donc, on va utiliser le marketing par email pour contacter nos prospects. Et je vais vous dire ce qu'on peut faire, ce que nous on fait, les trois types de publications que vous pouvez faire par email si vous êtes en mode, bon déjà ça m'inspire pas et en plus je ne sais pas quoi faire après. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est déjà d'être intentionnel dans votre relation. Ça ne sert à rien d'envoyer un email par mois. Ce sera mieux que zéro. Okay? N'ayez pas peur de déranger. Ceux qui dé que vous dérangez, ils vont se désabonner. Il y a des gens qui vous ont laissé leur email. Donc, gardez contact avec eux. Okay? Ils ont besoin de vous entendre un peu comme des amis. Ils n'ont pas envie de vous entendre une fois par mois. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de comment obtenir des emails. C'est un sujet pour une autre vidéo, mais je peux déjà vous dire simplement, vous offrez un cadeau gratuit, e-book, masterclass, webinaire, en échange de l'email. Et puis comme ça, vous utilisez un outil pour envoyer des emails après. Alors, premier type de contenu que vous pouvez faire, c'est d'apporter justement du, euh, de la valeur, du contenu, des conseils. Et ça, c'est très simple. Vous pouvez faire un email, un gros pavé avec le conseil. Ce que je vous invite plutôt à faire, c'est de faire des podcasts et des vidéos qui vont être diffusé sur des plateformes. Et dans votre email, c'est un peu de storytelling et leur dire « Allez, regarder cette vidéo que je viens de publier ce matin. » Comme ça, vous jouez sur les euh, deux niveaux. Plutôt que de faire une vidéo et il n'y a personne qui regarde, alors que là, il y a une centaine de personnes dans votre liste d'email, un milieu de personnes qui sont là et qui attendent votre contenu et il n'y a rien qui se passe. Donc, premièrement, c'est apporter de la valeur directement dans le corps d'email sous format texte ou avec un lien qui renvoie vers une autre vidéo. Deuxième format qui peut être très intéressant, c'est d'inspirer à travers une histoire. C'est-à-dire, c'est pas un conseil, mais c'est une histoire, quelque chose que vous avez vécu qui va toucher le cœur des gens. Et ça, c'est important. Vous allez me dire pourquoi c'est important. Parce que déjà, les gens, ça leur plaît. On est connecté en tant qu'humain pour aimer les histoires. Mais parce que les gens vont pas travailler avec vous juste parce que vous avez des bons conseils. Ils vont travailler avec vous parce qu'ils ont besoin de vous connaître, connaître vos valeurs, connaître qui vous êtes. Ils vont quand même passer des mois avec vous. Donc, euh, ils veulent quand même savoir si vous êtes plutôt quelqu'un de sympa, bienveillant, à l'écoute, etc. Donc ça, ils ont besoin de le voir à travers du contenu inspirationnel. Et ce contenu peut encore une fois être du texte ou renvoyer vers une vidéo ou vers un podcast. Moi, c'est notamment pour ça qu'on fait des vlogs. Et quand je fais des vlogs, je le communique à mon audience. Et troisième type de euh, contenu que vous pouvez envoyer par email, c'est des appels à action purs et durs. Soit vers votre programme, voilà, On a tel programme, on a tel accompagnement. Prenez rendez-vous pour faire une session d'essai ou encore mieux, moi je préfère, c'est profiter d'une session offerte et vous parlez pas du programme pour pas donner l'impression que c'est un truc pour acheter. Ou un appel action vers un challenge que vous organisez ou un sommet. Et là, le but, c'est que les gens s'inscrivent, ils s'inscrivent. Donc, contenu, inspiration, appel à action. Si vous voulez aller plus loin parce que là, c'était un peu dense, en dessous de cette vidéo, on a un quiz. Cliquez dessus et en fonction de vos objectifs et de vos euh, ressources, ça va vous donner un plan d'action. Peut-être qu'il va falloir développer votre marketing par email. Peut-être pas. Ce quiz va vous aider à y répondre. Et si euh, vous avez besoin de le développer, il voit, euh, les réponses du quiz vont vous aider aussi à voir comment développer euh, votre euh, liste d'emails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et allez vous procurer, allez faire ce quiz en plus, il est fun. Ciao, ciao